Euh, avant de commencer, je tenais à remercier euh, Magali Duchamp et anne pour m'avoir accompagnée et encadré durant euh, mon stage. Également Sylvie qui me permet de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, euh, je vais me présenter, je m'appelle Justine Ogui, je suis étudiante en deuxième année à la prépa des INP de Toulouse et j'ai effectué mon stage à Dinafort du 11 mai au 10 juillet 2020. Et le sujet de mon stage était l'identification des problèmes portés par les abeilles sauvages pour déterminer leur régime alimentaire. Donc euh, la pollinisation, c'est aujourd'hui quelque chose qui est important en agriculture, et de nombreuses études portent sur les interactions entre les pollinisateurs et les, et les plantes. Et le pollen, c'est euh, quelque chose qui apporte des informations notables sur ces interactions. Donc euh, les objectifs de mon stage étaient de compléter une base de données avec des photographies et des critères morphologiques des pollens afin de faciliter l'identification des plantes pour apporter des pollens au sapé sauvage. Et dans un deuxième cadre, d'analyser les données existantes sur le pollen portées par des abeilles capturées en bord de haies, lisière de bois, prévis, dans le cadre du stage de Adam Dupuy en 2016, afin d'étudier la régime alimentaire. Donc, euh, mon stage s'est déroulé en trois missions. Euh, tout d'abord, j'ai réalisé une analyse bibliographique qui m'a permis de répondre à plusieurs questions. Donc, euh, pourquoi les pollens étaient-ils utilisés en écologie et quelles étaient les méthodes utilisées pour l'identification de ces pollens. Et donc, euh, j'ai comparé deux méthodes d'identification, le barcoding vs la microscopie. Euh, ensuite, j'ai complété une base de données. Et enfin, euh, je vous présenterai les résultats de l'analyse des pollens prélevés sur des abeilles sauvages pour déterminer leur régime alimentaire. Donc, pourquoi les pollens sont-ils utilisés en écologie tout d'abord, les pollens peuvent euh, intervenir dans le cadre de la préservation de la biodiversité. Euh, en étudiant les pollens qui sont portés par différents pollinisateurs, on peut déterminer euh, les plantes qu'ils préfèrent et ainsi euh, mettre en place des moyens pour préserver la diversité de ces pollinisateurs qui est directement en lien avec la diversité florale. Euh, les pollens peuvent aussi être utilisés dans le cadre de la lutte biologique. Donc, euh, De la même façon, en étudiant euh, les plantes préférentiellement visitées par les pollinisateurs qui peuvent être euh, euh, utiles en agriculture, comme les amphitifages. On peut mettre en place des moyens pour les attirer plus facilement. Euh, les pollens peuvent aussi être étudiés dans le cadre de collections anciennes d'abeilles. Donc euh, on peut étudier les pollens qui sont portés par des abeilles euh, donc anciennes et ainsi déterminer les évolutions de la biodiversité au cours du temps. Euh, enfin, le pollen peut être étudié en médisopalinologie. Donc, euh, la médisopalinologie, c'est l'étude des grains de pollen dans le milieu. Donc, euh, quelles sont les méthodes utilisées pour l'identification des pollens euh, Mon analyse bibliographique s'est portée sur deux de ces méthodes, le barcoding et la microscopie. Alors, tout d'abord, la microscopie, c'est la technique qui est utilisée le plus habituellement. Euh, à partir d'un grain de pollen, on peut déterminer son appartenance florale. On étudie différents critères morphologiques polliniques, donc euh, que je détaillerai plus tard. Et, euh, donc, euh, voilà. et pareil, cette méthode a différents avantages et inconvénients. Donc Les avantages, c'est que c'est une méthode qui permet une quantification des pollens à l'échelle de l'individu du pollinisateur. Et c'est également une méthode qui est plus rentable à petite échelle. Et les inconvénients, euh, c'est une méthode qui nécessite une expertise importante. C'est-à-dire que des connaissances spécifiques en palynologie sont nécessaires. C'est aussi un processus qui est long et il y a parfois des identifications uniquement au niveau du genre. On n'arrive pas à déterminer l'espèce de la fleur. Et il y a un manque de détection avec des taxons plus rares qui sont moins connus. Euh, donc le barcoding, et c'est la deuxième technique qui peut être utilisée. Euh, le barcoding, c'est l'étude de régions séquentielles d'ADN qui ont une faible variation euh, entre les individus d'une même espèce mais une grande variation entre les espèces. Ainsi, on observe donc cette région séquentielle et on la compare avec une base de données de référence pour identifier le problème. Euh, C'est aussi une méthode qui présente des avantages et des inconvénients. Euh, C'est une méthode qui est rapide, donc plus rapide que la microscopie optique, qui concerne différents domaines, elle peut intervenir dans le cadre médico-légal, etc. Elle ne nécessite pas de connaissances particulières d'identification. Et elle permet une meilleure identification des espèces. Euh, selon une des publications de Bell en 2017, euh, il y avait environ 70 à 90% d'espèces qui ont été identifiées. Donc les inconvénients, c'est surtout le coût économique qui est plus élevé. Euh, il n'y a, a aussi pas de quantification directe. Et il y a certainement que dans les bases de données de référence, euh, ce qui peut euh, parfois conduire à certaines erreurs d'identification. Donc finalement, cette analyse bibliographique, elle souligne bien euh, l'enjeu de trouver des techniques d'identification des pollens euh, plus rapides, euh, moins coûteuses et plus précises. Et c'est ainsi que j'ai ai pu commencer euh, la, la deuxième partie de mon stage, lors de laquelle j'ai complété une base de données sur des critères morphologiques polliniques et sur euh, des, des photographies euh, de pollen. Donc à partir des 349 individus d'abeilles euh, Capturés en 2016 dans le cadre de la, du stage de la zone du puits, 75 espèces florales ont été identifiées. Et donc, euh, j'ai complété un tableau sur ces euh, critères morphologiques de ces plantes. Et euh, également, j'ai trié euh, des plantes entomophiles qui sont aussi susceptibles d'apporter des pollens aux abeilles sauvages. Donc, j'ai utilisé pour cela de base euh, Pagdat et Nilra. Et euh, donc, euh, différents critères morphologiques peuvent être étudiés dans le cadre de la paléologie. Alors, tout d'abord, il y a la taille. Donc, la taille d'un pollen, ça varie de 10 micromètres à 100 micromètres. Euh, la forme du pollen aussi varie. Il y a trois formes. Le pollen peut être sphérique, oblé ou prolé. Euh, l'aperture est également étudiée. Donc, l'aperture, c'est une petite ouverture qui est présente sur la paroi d'une graine de pollen. Et euh, c'est le futur site de germination du tube polémique. Parfois, il n'y a pas d'aperture et le pollen est qualifié d'inaperturé. Euh, donc on peut aussi également euh, étudier le nombre En fait l'ornementation est également étudiée. Donc euh, il y a plusieurs types, comme vous pouvez le voir sur l'image euh, ici à droite. Il y a plusieurs types euh, d'ornementation euh, possibles euh, sur les du euh, Donc euh, cependant, il y avait certaines de ces espèces, bon, en 1980, qui n'avaient pas de données référencées dans Paldat ou Donc pour cela, l'idée pour la suite du projet, c'était de compléter euh, ces données-là. En faisant de la microscopie euh, sur euh, les espèces euh, sans, sans données. Et donc, pendant mon stage, euh, j'ai réalisé la photo en microscopie pour deux de ces espèces, donc euh, Sancus soliraceus et Centaurea euh, decipiens. Donc, nous avons réalisé des images en microscopie optique en fluorescence. Donc, la microscopie optique en fluorescence, elle fonctionne grâce à un objectif anoculaire qui permet de grossir l'objet. Et ensuite, plusieurs filtres euh, sélectionnent la lumière émise par le pollen autofluorescent. Donc ici, c'est une des images qu'on a pu obtenir euh, grâce à la en aussi. Nous avons également utilisé le microscope électronique à balayage. Donc, euh, euh, euh, donc euh, le microscope électronique à balayage donc, fonctionne grâce à un faisceau d'électrons qui est envoyé sur l'échantillon. Et ensuite, les électrons secondaires sont renvoyés et détectés pour obtenir l'image. Euh, plusieurs types de, de, de contrastes sont possibles euh, pour euh, construire l'image, donc par exemple en fonction du nombre d'électrons secondaires, on va avoir la topographie de la surface. Et donc là vous pouvez voir des euh, images également que nous avons obtenues euh, avec le, le microscope électronique. Donc euh, voilà, je vais à présent vous présenter les résultats de l'analyse des pollens euh, prélevés sur les abeilles sauvages afin de déterminer leur régime alimentaire. De manière globale, les familles des fleurs les plus consommées, ce sont les Astéracées, les Fadacées et les Renonclacées. Les espèces de fleurs les plus consommées, ce sont l'Otus corniculatus, l'Atirus pratensis et Triplobium ribens. De manière générale, il y a peu d'espèces d'abeilles qui vont avoir un comportement spécialisé sur une seule famille. Ça va être le cas seulement de trois espèces d'abeilles donc Andrena Eucéra et et Eocera vont, vont avoir tendance à visiter une seule famille de, de plantes. Ensuite, les genres plus spécialisés dans l'étude. En calculant la moyenne du nombre de familles visitées pour chacun des genres de l'espèce, euh, pour chacun des genres des on s'aperçoit que euh, ce sont les ocères qui sont les plus spécialisés, puisqu'en moyenne, ils visitent 1,75 familles. Donc J'ai également euh, étudié la morphologie euh, des abeilles, donc euh, la taille de la langue, pour voir si ça peut avoir un impact sur le comportement oligolactique ou polylactique de ces pollinisateurs. Alors euh, majoritairement dans l'étude, les abeilles avaient une langue courte, et on s'aperçoit que parmi ces langues courtes, la plus grande partie euh, adopte un comportement polylactique. Euh, au contraire, les abeilles à langue longue vont avoir un comportement plus nuancé. Puisque euh, la moitié va adopter un comportement polylactique et l'autre moitié un comportement oligolactique avec une part de résolectique. Enfin, le dernier point à, à vérifier était la symétrie des réseaux plantes-pollinisateurs, c'est-à-dire de vérifier si lorsqu'une espèce d'abeille va se concentrer sur une famille ou un genre de plantes, alors au contraire, cette famille ou ce genre de plantes va se retrouver chez un grand nombre de pollinisateurs. Et effectivement, c'est le cas, puisque chez les fabacées, on sait que le zéro va se spécialiser sur cette famille. Mais euh, c'est une famille qu'on va retrouver chez un grand nombre de pollinisateurs. En tout, on va la retrouver chez 23 des espèces d'abeilles sur les 27 euh, qui étaient dans l'étude. Donc finalement, euh, la majeure partie des espèces va adopter un comportement polylectique. Euh, on s'aperçoit aussi qu'en fonction du genre d'abeille, il va y avoir un comportement, un régime alimentaire plus ou moins spécialisé. Et euh, il y a effectivement une asymétrie des réseaux plantes pollinisateurs. Euh, cependant, il y a certaines limites dans cette analyse, puisque euh, le nombre différent d'individus analysés pour chaque espèce d'abeille était différent. Euh, pardon, le nombre était différent. Et du coup, euh, il peut y avoir des. des des erreurs, on s'aperçoit par exemple en étudiant l'espèce yassioglossomalcourou que c'est l'espèce qui visite le plus de familles de plantes, qui va visiter 20 familles, mais c'est également euh, l'espèce avec le plus d'individus analysés, il y a 72 individus analysés. donc il y a une corrélation directe entre le nombre d'individus analysés et le nombre de familles visitées, donc euh, c'est une des limites. Et ensuite on pourrait adopter une approche différente sur ce régime alimentaire, et au lieu d'étudier par exemple le nombre de familles, on pourrait euh, se concentrer un peu sur le nombre d'espèces ou de genres qui sont visités. Donc globalement, ce stage m'a permis de comprendre l'importance de la pollinisation. Les abeilles sauvages pourraient être utilisées dans le futur euh, <rire> en, tant, <rire> en tant que principale espèce pollinisatrice suite au déclin des abeilles domestiques euh, dans ces dernières années. Et le pollen se comporte comme un intermédiaire dans ces études sur les réseaux euh, entre les insectes et les plantes. Et donc, de manière personnelle, ce stage m'a permis de comprendre un peu mieux le monde de la recherche. Et je me suis aperçue que les chercheurs devaient avoir vraiment des compétences polyvalentes, autant dans le domaine scientifique que littéraire, et avoir des compétences organisationnelles et sociales. Et enfin, ça m'a permis de découvrir un peu plus euh, donc le thème de l'écologie, que je pense et que j'espère approfondir plus tard dans le programme. Euh, voilà et je remercie encore euh, toutes les personnes qui sont là de m'avoir écouté et les personnes en vidéo. <rire>